Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une constellation que j'ai accompagnée euh, auprès d'un homme, appelons-le Gérard, qui a une septantaine d'années. Et euh, Gérard a, a mis en place plein de projets dans sa vie, et là il en a un qui sommeille en lui depuis 25 ans, mais qu'il n'ose pas vraiment réveiller, euh, parce qu'il a peur des conséquences. Et euh, il est poussé dans le dos par euh, sa femme qui euh, trouve une interview de moi sur euh, Atrium TV. Et euh, qui voilà il prend rendez-vous avec moi pour faire une constellation. Et dès le début de la constellation, il y a un truc énorme qui se passe en lui autour d'accueillir euh, la lumière. Euh, ça, ça le fait vibrer, c'est très fort, c'est même inconfortable. Euh, et donc, il voudrait euh, bypasser cet espace, c est, c est, ce moment, aller plus vite dans euh, la concrétisation de ce, ce projet. Euh, mais, mais vraiment, c'est ça qui est appelé à vivre dans cette constellation. Le tout début, c'est vraiment la lumière, le, le, le rayonnement intérieur que lui procure ce, ce projet et, et de pouvoir dire oui à ça. J'ai fait pas mal de vidéos euh, sur accueillir sa brillance, accueillir sa puissance. C'était souvent euh, les, les femmes qui, qui, qui demandaient des constellations là-dessus ou bien ça s'invitait auprès d'elles. Et ici, ben voilà, c'est un, un homme d'une septantaine d'années qui... Euh, euh, accueillait ou devait accueillir cette grandeur euh, à l'intérieur et, et qui était donc très lumineuse, qui, qui donnait des, des picotements partout et plus il accueillait et plus ça montait et plus il avait peur et plus ça ouvrait son cœur et plus c'était magnifique et, et plus ok il l'intégrait pleinement. Ensuite, une autre crainte qui est arrivée, qui était déjà là, très présente quand on a parlé de la, avant la constellation, c'était, euh, oui mais si je commence à lancer ce projet-là, comment ça se passe dans mon couple Je vais être euh, au four et au moulin, euh, il s'imaginait même devoir devenir maire de son village, donc c'est une personne qui vit en France. Euh, et donc, bah, ça l'éloignait de, de sa femme et de sa disponibilité, et, euh, et donc ça lui faisait très peur. Et en même temps, il pensait que, que sa femme avait une grande place dans la mise en place de, de ce projet-là. Donc voilà, c'était une très grande peur, c'était « mais on pourra plus aller euh, euh, au bord de la mer, passer du temps à un deux, euh, euh, parce qu'en fait, je, ce projet va prendre l'entièreté de ma disponibilité euh, ». Et ce que ce projet l'a invité à faire, ce que la Constelle a montré très clairement c'est qu'en fait son job n'était pas de faire mais d'être et de rayonner. Qu'en fait il avait tout en lui et que euh, projeter ce rayonnement qu'il avait enfin accueilli suffisait à ce que les choses se mettent en place. Et que c'était probablement d'autres personnes qui allaient mettre en place ce projet ou même que que tout ça était déjà possiblement euh, euh, dans l'air, et que ce qui était vraiment important pour lui, c'était de rayonner. Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, euh, je vais quand même préciser que la demande de départ, c'était comment est-ce que je peux pleinement mettre en place mon projet, tout en restant peinard ben voilà, une bonne manière de mener un projet, c'est d'être avant tout dans le rayonnement. Et que du coup, la vie déroule le tapis rouge et tout devient fluide, facile, sans, sans devoir faire. À bientôt.